fois oh. un excellent oh. Oh.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 à faire, tout ça on va donner des astuces, des tips, on va bien rigoler yes. et ça va être surtout yes. très édifiant. Et ce soir on a sur le plateau tout d'abord un public, un hein, merveilleux. Yes. Yes. Yes. Yes. Il y a des gens là hein, il y a des gens. Il y a des gens Je me rappelle la dernière émission, c'était avec toi, tu te souviens Pascal oh, mais... qui était dans le public, il te oh, yes. <rires> J'espère qu'il y a un public aussi vivant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 non, il y avait un <rire> seul mais Oui, bon, en fait, non, il y avait <rire> d'autres garçons. Mais c'est vrai que voilà, ça manquait oui. un peu petit... Bon, on commence par le premier but. Je Alors, comment tu t'appelles euh, Tu t'appelles comment Christian ou Cristiano Ou Cristiano, ah, okay. Okay. Ah, ok. Donc, on t'appelle okay. comment Cristiano. Cristiano. Oh. Oh. Oh. Cristiano. Cristiano. <rire> ok, vous allez voir.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 On est yeah. la star de Fresh yeah. oh. Il n'y a qu'une star Fresh oh, yeah. C'est Jésus, pas toi C'est Jésus. Jésus Mais après Jésus oh, yeah. la star de Fresh Vous le savez, mm -hmm. c'est le Hax oh, yeah. attendez. Oh, yeah. attendez, je vais l'annoncer mm -hmm. On l'appelle le Hax mm -hmm. On l'appelle mm -hmm. Steve Kong. Mm -hmm. On l'appelle Stevie oh, yeah. On l'appelle yeah. la yeah. Pompie oh. On oh, l'appelle yeah. Steven yes. yes. Viker oh, yeah. oh, yeah. C'est les petits surnoms oui, qu'on lui donne, oui. Aujourd'hui, tu t'appelles comment aujourd'hui Bah Steven Non mais c'est quoi ton surnom de l'émission là Ah, le Rax Non mais un nouveau vas-y Un nouveau Euh... Non <rire> Pfff Non Non, non, non, non, non On <rire> <rire> <rire> En fait, il est trop drôle, lui en fait, moi il sait pas quoi répondre, il est embarrassé Pfff <rire> <rire> Quand il s'est contrôlé par la police, qu'est-ce qu'on faisait <rire>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 On pour moi, un chrétien, c'est quelqu'un qui laisse Christ vraiment régner et dominer dans sa vie. Wow wow Amen, okay. Amen. C'est ça un chrétien Indie. Un chrétien, bah, c'est quelqu'un qui accepte euh, Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur mm -hmm. dans son cœur et qui mm -hmm. croit que bah, il est ressuscité pour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 On mmh. dirait une scène qui s'appelle Bénédicte qui ah, part Qui interviendra ouais. bientôt le nouveau Chronicle sur ouais, Fresh yeah, hein. yeah. On, de, on, guys, on arrive à la saison 2 mmh. on, est train, ouais, on est en train de remodeler mmh. les équipes yeah. On regarde les bons chroniqueurs, les chroniqueurs pourris Je rigole, je rigole, je rigole <rire> <rire> Je rigole, on aura des nouveaux chrétiens, vous allez voir La saison 2 d'ailleurs, on prépare des trucs de ouf Mais aussi, on arrive, donc être chrétien C'est euh, ne pas adhérer à une idée C'est pas adhérer à, un prince, adhérer à un principe mm -hmm. Oui, j'aime bien l'histoire de Jésus là. Ça m'a l'air bien, ça, ouais, ça, ça se tient Ça se tient bon ouais, ça tient, ça tient, ça tient. Non, c'est quoi C'est une rencontre Avec Dieu, c'est croire véritablement Que c'est la vérité et c'est l'unique vérité C'est quoi d'autre être chrétien Allez, on y C'est une relation aussi avec Dieu C'est une relation avec Dieu, relation avec Dieu. Relation avec Dieu. Euh, même... Ou du moins c'est le droit, l'accès une relation avec Dieu, ouais. parce que c'est pas, la vie chrétienne c'est pas une relation avec Dieu, enfin plutôt le fait d'être chrétien c'est pas une relation avec Dieu, mais le fait d'être chrétien nous confère, nous donne l'accès et le droit à une relation ouais. avec Dieu. Ah, bah, en fait, vrai. vrai? vraiment que la vie chrétienne c'est vraiment un autre truc, c'est vraiment différent, c'est différent c'est mm. vraiment le contraire vraiment du monde, c'est vraiment, vraiment le contraire, le contraire du, du monde, contraire oui. Tout oui. monde est voilà as une nouvelle identité, ouais. tu as, as droit ouais. comme on a dit à une relation avec Dieu, ouais. euh, voilà as aussi des anges qui marchent avec toi, ouais. tu mm. peux faire de nouvelles choses,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 On continue, on continue, on continue Je m'avais je suis conduit par l'esprit J'ai accepté Jésus dans ma vie Je ressuscité, m'a réanimé Je vis en son sein et je le fais rencontrer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 Ouais. Ouais. Et prêche. Voilà. Du coup voilà, on devient chrétien. Amen. Si on a une instru, on la met. Hein, on va, je vais vous montrer. Quand on devient chrétien, qu'est-ce qui se passe Tout simplement, on naît de nouveau, on rentre dans la famille de Dieu. Tout on devient un enfant de Dieu Amen. et euh, le ciel, on va dire comme ça, nous est ouvert. Ouais. Voilà, on sait on va passer notre éternité. Ouais. On sait qu'on va Amen. la passer avec Dieu. Si on commence une nouvelle vie avec ouais. Dieu, c'est pas pour la terminer après notre mort, c'est ouais. pour justement la continuer après notre mort. Toujours avec mmh. Dieu tout simplement yeah. c'est ça le chrétien une petite question vous un petit truc que vous trouvez très très cool dans la vie chrétienne vas-y on y va très très cool toi hmm. l'adoration l'adoration le bleu la capacité não, de pouvoir adorer avoir la... un contact de ton cœur avec Dieu la voilà. présence de Dieu ça la présence de Dieu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 c'est chaud pour lui. Bien. Non, ce qui paraît, c'est un frère en crise en plus. C'est ah ça, un frère en crise, vraiment frère. Ouais, euh, voilà, euh, on est vraiment ensemble. Enfin, bon, oui, pas, euh, non, donc, euh, <rire> ça, problème, je ne pas de problème donc. Allez Chacun ses problèmes, chacun ses problèmes. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Allez Amen. Sois, Amen. sois béni et euh, Amen. Et Dieu Dieu bien. Bien. allez <rire> <rire> Je rigole, je ne pense pas pas sur la politique. Ici, vous <rire> connaissez la politique des États-Unis Non, pas du tout. C'est qui le président de la France Monsieur Macron. C'est qui le Premier ministre <rire> voilà donc déjà qu'on a du mal avec la France c'est pas maintenant avec les États-Unis qu'on va se concentrer <rire> ouais, voilà voilà déjà que moi je connais je connais le tels, ça va. Tels, ça ça va. Là, les porteurs de réveil ça Attends, y va. Ouais, euh, ça y va quoi. C est c est quoi. voilà tout simplement uh -huh. ça. Donc, euh, <rire> donc, je disais cela, c'est que dans le monde en fait, il mm. y a un contraste terrible entre bah, tout simplement bah, le monde mm. et, et Christ C'est que dans le monde, quelqu'un de célèbre, quelqu'un de connu, quelqu'un mm. de réputé, quelqu un, une célébrité en mm. fait mm. C'est quelqu'un de vraiment injoignable, c'est quelqu'un mm. vraiment euh, de trop occupé Quelqu'un mm. qui n'a mm. vraiment pas du tout le temps pour nous, mm. qui est vraiment, mm. voilà, pour lui parler yes. Tu dois prendre 3000 rendez-vous avec sa secrétaire mm. et avec la secrétaire, mm. sa secrétaire qui contacte son assistant Contacte son beau-frère, oh, son la chute, la chute, son oncle, bref non. Alors qu'en Christ, mm. aujourd'hui on a le droit de contacter la personne la plus célèbre à ouais, le quoi, le c est c est tout moment. Et quelqu'un disait cet exemple-là c'est que même aux toilettes, on peut, à Dieu. Dans la douche, on peut parler à Dieu. Dans la cuisine, on peut parler à Dieu. Amen. À tout moment, on peut parler à Dieu pour recevoir ses conseils. Et l'exemple que je donnais, on dira par rapport à. Donc, je disais quelque chose c'est que.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 il y a le boss des boss. On, on lui a dit quelque chose, on lui a dit vous êtes la personne la plus connue, sûrement une des personnes les plus puissantes de, de, de, de, de la planète parce mm -hmm. que vous êtes président de la plus grande puissance euh, mm -hmm. du monde pour mm -hmm. plus maintenant président, mm -hmm. mais il fut un temps où et il va dire quelque chose, il va dire voilà c'est vrai que je suis très très puissant c'est vrai que je suis très connu, mais il y a un big boss mm -hmm. et il dit ce big boss là, il est bien plus connu que moi mm -hmm. et il y a quelque chose dont je disais, il y a un contraste entre Dieu et les hommes c'est que les hommes peuvent être un peu buzis plus mm -hmm. ils ont des responsabilités, plus ils sont connus plus ils sont célèbres, plus ils sont injoignables, inatteignables plus ils sont, c'est comment on dit, incontactables Max.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 Yeah. C'est-à-dire qu'on sure. n'en a jamais assez en fait. Il y a toujours plus à nous offrir. Il y a il y a... pas... Comme s'il n'y avait pas de limite en fait. À il, y a, il y a toujours plus. Et ce qu'il y a vraiment de bien dans le fait qu'il y a toujours plus, c'est qu'en fait, plus t'as plus, plus tu te rends compte qu'il y a plus. Yeah. Ouais. cest à qu'au début, tu confort. te dis Bon voilà, bah, voilà j'ai accepté Jésus, je suis né de nouveau. Voilà, mm. bon, bah, voilà bah, je vais à l'église dimanche. Mm. Mais tu grandis et tu te rends compte My god, mais il y a bien plus. Mm. Et plus tu as à plus, plus tu te rends compte qu'il y a plus en fait. Mm. C'est incroyable. Je pense que même le fait d'être mature, on va dire, dans sa vie chrétienne, c'est le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 D'eau et ce que je ne sais pas, ce que j'ai à apprendre, c'est l'océan. Wow. Ça c'est vraiment vraiment terrible. Et la vie chrétienne, c'est vraiment comme ça. Mais yes. on ne peut pas s'ennuyer. En fait, yes. c'est une quête de profondeur. Il y a toujours plus. En fait. yes. Il y a vraiment toujours plus. C'est fou de se dire non, mais peut-être qu'un jour j'ai fait le tour, quoi. Yes. Non non non non non. non, non, non, non c'est vraiment compliqué de faire le tour. Yes. C'est vraiment chaud de faire le tour. Une yes. vie entière ne suffirait pas à faire le tour. Voilà pourquoi on passe l'éternité avec Dieu. Yes. Ah, qu l'éternité qu'est-ce pour comprendre. Pour yes. faire le yes. tour. Yes. Maintenant les questions ont posé un peu.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 Hey guys, de retour donc sur la rubrique Story Time. -time. Story Time avec Cristiano, Oli Indira. Steven et le merveilleux public. Quand le public est très chaud aujourd'hui. Yeah. <rire>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 moi, avant Voilà. Ouais. Ah <rire> C'est oh normal, travail, Je travaillais Où ça euh, Au ministère de la Micrave travaillais <rire> au non. Non. non non Non Tu vendais de la chute De la chite. <rire> tu, tu vendais du chute Dans le passé, ouais. Oui, mais il y ah, C'est le passé qui est, ah, est euh, passé pas en fait. Ouais. Et voilà. euh, je travaillais aussi. <rire> j'étais voilà, mi-ange, mi-ange. Euh, oui, donc, donc. Du coup, euh, un jour, tout ça. J'étais un délinquant. Oui, j'étais un délinquant. Voilà, merci. J'étais un délinquant. Et euh, un jour, comme ça, il y avait un ami à moi qui me dit Ouais, mes sœurs, ils vont dans une réunion, il y a beaucoup de chers, tout que ça. Que j'animais à l'époque, oui. ça fait 3 ans, 4 ans. Ouais. il me dit Il y a beaucoup de jeunes, venez, tout ça, on parle de Dieu, tout ça. Et moi, j'aimais Jésus, hein. J'ai mis vraiment Jésus <rire> et là je me suis dit bon ça fait bien parce que moi j'allais dans une église avec des papas, ouais. là, des papas avec tout ouais. le monde. J'allais, je suis venu et là j'étais suis prêché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 Ah, pied dès formation. que tu as mis un pied à l'église, ouais, mmh. je suis arrivée au moment de l'adoration mmh. et euh, ah, directement j'ai senti tout, euh, la présence de Dieu. Donc, quand tu n'avais aucun rapport avec euh, le christianisme Je connaissais Tu étais pas... même musulmane, de, de background musulman, tout ça, tout ça. Exactement. Donc, vous... Et j'étais, bon, pas. Euh, en fait, je comprenais vraiment pas Jésus et je voulais pas connaître. En fait. <rire> Moi, je voulais pas comprendre, oui. voilà. Mmh. Et euh, du coup, bon, bah, bah il m'a rattrapé tout de suite, quoi. Donc, euh, nice. dès que j'ai appris par l'école, Christiano.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 Mmh. toi ça se fait à l'église ça mmh. se dans une réunion et toi un dit blague moi c'était bah, comme le rax dans une réunion en fait, <rire> mais raconte bah... un peu le background le, back... le background c'est quand t'as été invité à une réunion ah. c'est ça ah voilà bah j'étais invité à une réunion et j'étais déjà allé à l'église mais en fait quand j'étais allé à l'église bah j'étais pas... voilà quoi, j'étais allée comme mmh. si c'était une sortie et après on me demandait comment okay. c'était et tout et comment j'avais trouvé et je disais ouais c'était bien mais sans plus okay. et après bah 3 jours après ou quatre jours après je suis partie à une réunion et quand j'arrive dans la réunion je, je suis allée je suis allée mais pourquoi tu me dis je suis partie tu m'avais déjà dit euh, mais oui, c'est ouais, terrible cette fois, toi mmh. aussi tu es partie non. non toi non je suis allée je suis allée Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. On va. Allez, on y va. On oui. est allé. Donc, je suis allée à la réunion. Et, euh, et franchement, bah, j'aimais bien ce qui était prêché, etc. Mmh. Mais en fait, euh, quand on a commencé à prier, il bah, y avait la présence de Dieu. Mmh. Mmh. Mais moi, en fait, je comprenais pas pourquoi les gens priaient à haute voix. Tu <rire> <rire> étais habituée à ce qu'ils prie doucement. Ouais, à ouais. catholique, quoi. Oh, ah, ah, là, okay. En disant, j'étais là en mode dans ma tête. <rire> <c 'est> <rire> Vas-y, vas-y, vas vas vas vas vas tu comprenais pas pourquoi euh, il, il priait à haute voix Ouais, pourquoi tu pourquoi me disais quoi Je me disais dans ma tête, oh Seigneur. Parce qu'en fait. Oh Seigneur <rire> Attends, attends, attends. Est-ce que tu peux me dire à haute voix ce qu'il y avait dans ta tête à ce moment-là Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe Mais pour est est il passe pourquoi <rire> ils parlent comme ça Pourquoi ils font ça Mais où est-ce que je suis atterri Où ah, est-ce euh, que je suis non. À... Que non, mais... Où j'ai Où est-ce que j'ai mais... atterri Tu es né à Bourges À Bourges. Tu es à Tu es à Um, au Canada Ah d'accord. Ah. Où est-ce que je suis atterri D'accord je crois Où est-ce que j'ai atterri Sorry Sorry, I speak English, so... Yeah. Um, oh, tu peux dire où est-ce que j'ai atterri en anglais alors Oh pardon Tu peux dire où est-ce que j'ai atterri en anglais Si vous <rires> parlez en anglais English, um, Where I landed Vas-y, vas-y, frère 8, 1, 2, 3, tout vite, 1, 2, 3 c'est quoi? Vas-y. Where I landed. Vas-y, toi. Where I landed. Where I landed. Lui, il parle anglais, elle parle anglais. Elle, c'est une escroc Elle, c'est une escroc Vas-y. Tu une parler anglais? Tu peux quoi? Tu Tu parles le Bangladeshien. Vas-y, ouais, ouais, ouais. Moi, j'arrive, je suis sur la route de. D'accord vas-y vas-y vas-y ce qu'elle vient dire Where, are I, where, are I... Ah, dit, where I landed Where I where landed Where I landed <rire> <rire> oh, voilà. Ben la tête Vas-y donc qui dit Où est-ce que je suis atterri Ah oui, où est ah, oui je, dans, la, dans ma tête Dans ma tête je parle pas je ferme les yeux et je me dis Oh où est-ce que j'ai atterri <rire> Où est-ce que j'ai atterri Qu'est-ce qui se passe euh, Peut-être que je suis dans un truc de rituel satanique <rire> Surtout Matrix, comme tes questions Elle était vraiment super Elle était vraiment perché Non, frère, elle là, elle était une dimension Elle jouait au chat perché tous les jours Elle, elle était, c'est elle qu'elle se films. Non, il y a des anecdotes Que je raconterai pas ici, qu'elle m'a raconté Non. Avant, dans son... Indira avant Non, non, c'était un truc Non, non, le plus bourrac, ça ne lui arrive pas à la suite Non, non, non, c'est elle qui a créé ça Tu t'es dit que je dans un truc de la satanique Voilà, c'est ça, et ensuite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 mais du coup, ouais, mmh. et du coup, après, bah, je suis tombée par terre. Enfin, tombée, mmh. je me suis mis à genoux par terre. Oh, mmh. Je préfère, d'accord. Ouais, je me suis mise à genoux Les par terre. Euh, parce que je sais pas, c'était que Je sentais un poids sur moi en fait. Oh. Et j'ai commencé à pleurer après. Tu sentais la présence de Dieu et voilà. as avec une expense. Mmh. Et c'est une expense cool. Parce oui, que là, là tu me parles bien. de tomber, tu me parles de pleurer. Et elle ah me de pleurer, my god. Les gens vont oh oh oh oh oh croire oh oh que oh vraiment oh là, Jésus, ça fait mal au cœur. Non, non, non, c'était trop bien. Je vraiment une paix en fait. Ce que t'as jamais senti en fait. Voilà ce que j'avais jamais ressenti. Et j'ai senti vraiment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 Mmh. Il pleure pourquoi Bah parce que bah il, bah il pleure parce qu'il bah vit quelque chose de nouveau en fait Mais yeah. bah aussi la manière on sent quelque chose de nouveau mmh. On vit une expérience nouvelle mmh. c'est très très, oui. très très positif Donc oh là là d'accord Et aujourd'hui bah ça va Oui, ça va <rire> très bien Aujourd'hui yeah. bah comme tu l'as dit tu es en Christ et tout va yeah. bien Maintenant yeah. ça fait des années donc, que vous êtes chrétien Pour la plupart d'entre vous Et euh, j'aurais donc une question à vous poser Et là je passe en mode inspecteur C'est mmh. quels sont alors les clés, les conseils Que vous donnerez à quelqu'un qui accepté Jésus il y a quelque temps Qui vient de se convertir, vas-y On dirait de s'abandonner parle moins fort, parce que vraiment, faut vraiment pas qu'on t'entende Réellement <rire> <rire> <rire> <de> s'abandonner Réellement <rire> <rire> <rire> <rire> s'abandonner Réellement s'abandonner et faire confiance au Seigneur et Vraiment développer une vraie vie de prière et... Ok, ben bah là, il y a plein de trucs, ok, pardon Il choisir <rire> un truc, il me dira un truc <rire>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 Ça. Vous savez, il y, y, y a un frère qui a dit un truc ici, un, un perec, un, un prime, il a dit une phrase vraiment qui paraît tellement anodine et mmh. qu'il beaucoup aimé, il a dit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 ah, L'église, tout le monde est contre moi, ah, ah, ah. que des faux prophètes, et bon. des sorciers, ah ah, ah ah. Donc on en a pas ah. ses est-ce qu'il a des fruits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 ah, C'est ah, ah, bizarre avec Dieu t'es leader, moi je m'interroge sur ta relation avec Dieu ah, tu peux avoir une vraie relation avec Dieu une vraie communion avec Dieu, tu parles mal des leaders tu as un bon bon bon gros charnel. et oh, tu, ouais. tu es même mouché tellement tes chardels ah, c'est de la viande, toi c'est du bon steak ah, c'est de la bonne côte de boeuf ah, tu es volé, toi dans les conseils que tu donnes euh, moi un conseil c'est un peu en lien avec Indira, euh, je dirais euh, trouver une bonne église euh, et être stable dedans, vraiment c'est-à-dire une bonne église où on grandit aussi, si cest que il y a plein d'églises mais qui sont pas forcément toutes bonnes, donc vraiment trouver une bonne église être stable et du coup bah, pour rejoindre Indira Écoutez les personnes qui sont bah, dans écoutez cette maison pour rejoindre Indira ou pour euh, répéter ce qu'Indira a dit la maison oh, allons à la maison allons allons à la maison Hey c'est pas vrai ça c'est <rire> ah, en <rire> qu'on entend au micro moi je dirais vraiment se focaliser sur la parole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 Passez non mais les prières, non vraiment les prières. Passer du temps avec Dieu, passer du temps avec Passez Dieu, passer du temps dans l'adoration, mmh. la, dans la louange et parler plus. C'est vrai que c'est vrai que maintenant vous êtes chrétien comme tu l'as dit tout à l'heure, mmh. vous avez accès à Dieu. Amen. Mmh. Vous avez my God, ça c'est vraiment un truc. Je sais pas si on se rend compte vraiment. On a la grâce en Christ wow. d'avoir accès à Dieu mmh. à euh, euh, à n'importe quel moment. L'Éternel dit, on ne se présentera euh, point devant moi avec les mains vides. Amen. Mais il y a quelqu'un qui a présenté un sacrifice, wow. de manière à ce qu'on est hein, laisser passer wow. jusqu'à la fin, en fait. Mm -hmm. Ce mm -hmm. quelqu'un-là, c'est Jésus, il a présenté un sacrifice, wow. de manière à ce qu'on puisse tous se... Voilà pourquoi à la fin de la prière, on dit au nom de Jésus, parce que mm -hmm. c'est par l'acte que lui, il a posé. On se présente devant Dieu, wow. n'est-ce pas Et on peut accéder à Dieu euh, wow. par le sacrifice de Jésus, Amen. peu importe qui vous êtes, peu importe ton âge, ton ta oh, couleur, oh, ton oh, ethnie, ton oh, yeah. quoi d'autre ouais. encore. Peu importe même ton passé. Yeah. Peut-être que toi tu étais. Il euh, y a quoi comme un euh, méchant péché de Peut-être que toi tu étais le grand euh, le plus grand criminal. Peut-être que tu étais vraiment un, un, un criminel. Peut-être que tu étais le plus grand braqueur de France. Peut-être que tu étais le plus grand. Dealer de, Dealer de France, voleur de France. Ah, enfin, bah oui, tu volais des, des vélos dans les... <rire> dans, les, dans les jardins, dans le <rire> ah, C'est ça, non mmh. Dans les jardins mmh. <rire> Oui, <Si> tu nous <rire> as raconté que tu avais sauté, après tu avais abandonné le vélo. Non, c'était un quoi Tu avais abandonné dans le champ ah, quoi <rire> Un quoi <rire> Tu avais abandonné, tu c'était démarré pas Ah <rire> <rire> mais quel borax, ils prennent un quoi Ils ont pas les clés, ils savent pas le démarrer. Et. Non, mais. Non, mais. C'est le passé, hein Ah, mais. Mais il insiste beaucoup sur le passé en Qu'est-ce qui se passe là Non. <rire> Donc je disais cela, je disais que euh, vous avez accès à Dieu Ok, il veut dire que, écoutez, on peut voir un exercice Vous pouvez c'est un exercice Oui mmh. Ok, regardez tous, fermons tous les yeux sur le plateau Fermons tous les yeux, public et chers chroniqueurs Bon, moi je chante pas parce que c'est bizarre, c'est l'animateur ferme sinon, <rire> Si les caméramans ferment, vous imaginez, c'est tout, tout va s'éteindre un... Fermez tous les yeux et vous allez voir, dites Merci Seigneur, merci parce que je suis dans ta présence. J'ai accès à ta présence par le sacrifice de Jésus. Peu importe qui je suis, aujourd'hui, maintenant, j'ai accès à ta présence. Je la sens, elle me remplit au nom de Jésus. Alléluia. voyez, au travers juste une petite prière, vous avez accès à la présence de Comme tu le dis. Et c'est un conseil qu'on peut vous donner c'est passer du temps avec là, Dieu. Oui. C'est même là là-bas qu'on c'est dans la présence de Jésus qu'on est transformé qu là, là on apprend à le connaître. C'est là qu'on apprend à le connaître beaucoup de personnes veulent évoluer veulent être veulent être transformés. Vous savez lorsqu'on s'est converti lorsqu'on a accepté Jésus mm -hmm. on était rempli de fautes, de mauvaises addictions, de mauvaises habitudes, on avait plein d'addictions chacun, des addictions plus ou moins graves, vous voyez. Mm -hmm. certains par exemple, étaient addict à la drogue, d'autres étaient addicts par exemple euh, au comment on dit les, les jeux vidéo. Non pas les jeux vidéo. Les, les euh, jeux d'argent Non, les, les calomnies, le fait oh de parler wow. dans le dos. Oh, uh -huh. euh, beaucoup étaient addicts à ça, au fait de parler dans le dos. Oh, oh, oh, oh, oh. <rire> beaucoup étaient addicts à ça, au fait de parler dans le dos, de calomnier les autres. On se <rire> euh, oh. rigole, pas tout le temps. En plus. <rire> non. beaucoup étaient. Bref, on avait certaines addictions, mais tous ces trucs-là sont partis lorsqu'on s'est rapproché de Dieu. quelqu'un qui disait Comment s'éloigner du monde Rapproche-toi de Dieu. Ah, ah, ben, Rapproche de Dieu. La bah, plus, ah, ben. regardez bien. Bon, ouais, vas-y. Mets ta main là, comme ça. Mets ta main là. Voilà. Ok. Qui est le monde, qui est Christ ici entre vous Christ. Oh. Christ Steven c'est Christ, Steven c'est Dieu, c'est Dieu Oli, tu es quoi toi Tu vois tu peux le dire Dans ce cas de figure là, le oui. monde... Alors on rappelle ce que c'est le monde, le monde c'est euh, un peu le système de pensée instauré par le diable mm -hmm. euh, Voilà, tout, euh, tous les trucs bizarres à nous aiment de Dieu On va résumer yes. ça tout ça, ça, simplement, ok Regardez bien, moi là je suis là, ok Moi je me fais le comment, là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 et eh bien qu'il faut se rapprocher de Dieu Amen. Amen. Il ne faut pas se concentrer sur le fait de s'éloigner du monde mm -hmm. Mais sur le fait de se rapprocher de Dieu Parce que plus je me rapproche de Dieu mm -hmm. Regardez bien voilà, voilà, voilà, voilà, Plus au final, mm -hmm. inconsciemment Je m'éloigne du monde tout simplement mm -hmm. voilà. Donc un conseil, passez beaucoup de temps avec Dieu Rapprochez-vous de Dieu et vous allez mm -hmm. voir Que le passé va être vite passé mm -hmm. Et aussi, pour enfin, continuer dans ton exemple Il faut bien se dire aussi qu'en fait Ce n'est pas le monde qui va reculer Parce que beaucoup de personnes mm -hmm. se non ça va partir avec le temps. Wow. Pas, non, le monde ne part pas, c'est toi qui pars. Ah, yeah. wow, c'est en fait, wow. bah, bon. bon. mm. pas le monde qui part de notre vie, c'est pas. Non non non non. Mm -hmm. C'est nous qui quittons le monde. Yeah. Ah, c'est nous qui ah, C'est mais... pas le monde qui. Allez monde, allez, allez, allez, va Attends, Allez, va-t'en. Allez mouf Fou-moi le con. Fou moi le con. casse-toi c'est la violence <rire> hey, Casse-toi, là ouais, c Ça mets jamais mes lunettes, hein, ce <rire> euh, <voilà>. cas-là <rire> <rire> <rire> bah, un truc marrant, vas-y Euh... Dé... <rire> Dégage <rire>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 un lieu mental, c'est un mmh. lieu spirituel mmh. c'est une sphère un peu dans laquelle mmh. on pense d'une certaine mmh. manière on fait quelque chose mmh. donc comment faire lis la parole de Dieu, mmh. passe du mmh. temps avec Dieu tu vois, que mentalement, spirituellement tu mmh. vas mmh. quitter cet état-là pour atterrir dans l'état de Dieu dans vie. Alléluia bon, j'aimerais qu'on fasse un petit freestyle là. Yes. on a commencé au début la régie a préparé une petite musique qu'on petit fasse mmh. euh, un petit freestyle de la conversion petit freestyle de je suis chrétien mmh. Est-ce que vous êtes rempli du Saint-Esprit yes. yes Toujours. il Girard n'a pas répondu. Yes, je vois sa oui. présence. Ah Oh Oh Oh Ok, petit freestyle en crise. Yeah Ok, qui veut commencer Christian Christian Christian la meilleure Christian Oli Oli Oli Oli Oli Oli Oli Oli Oli Oli Oli Décision, décision, décision, décision. Décision, décision, décision. décision, décision, décision, décision, décision. décision. Pourquoi il est dead? Il est ressuscité. Ah il ah est monté au ciel. C'est ah ah la passe à Indigo. Oh. Hey la passe. Et la passe du la passe. Race. Hey la passe du moi comment Pour lui tu vis. C'est la passe à Christian, enfant de Dieu. Et la passe à Christian de Jésus, il est enfant. Moi je suis Jésus, je veux gagner plein d'âmes parce que je suis aimé. Je vais les enflammer, les ressusciter et ensuite les gagner Pour que le troisième jour ils aillent prêcher. Comment tes élèves Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Et à vous, ne voyez pas, David, il y a quelqu'un dans la caméra qui me dit, qui me dit à toi oh, Laisse-moi, ok, qui... je te au parc, je l'avais fait, non ouais. ouais Je me souviens, plus c'était quoi déjà Conduit par esprit, animé par esprit, la taracane c'était quoi déjà Je pourrais racheter le PSG. D'accord. Alors, on parlait donc On On quoi Il y a une émission qui s'appelle T'écoute quoi, partie 2. Vous aviez aimé la partie 1 qui arrive. On va la tourner dans une semaine qui arrive, qui arrive. Et je poserai moi-même un freestyle vais préparer un freestyle avec ces lunettes-là, ces lunettes de, de... Vous savez ces lunettes en fait anti-lumière bleue en fait, Tu ne pas avoir mal aux yeux. Mm -hmm. On ne pas avoir mal aux yeux quand on évangélise par la nuit. Oh. Mm -hmm. Je disais donc, je disais donc voilà, on vous a un peu des quelques astuces. On a parlé de jeunes chrétiens. Mm -hmm. Vas-y en anglais, jeunes chrétiens, je par où commencer jeunes chrétiens mm -hmm. Par où commencer Oui, mais en anglais. Ah, um, young Christian, how do we start young oh. question amen I no but young question What? Yeah, yeah. how do it was a real pleasure uh to yes. spend uh this time with to guys. Uh, uh, a to to to guys to to to you to to to to to We speak English. Yeah. Yes. Yes. yes, we speak English too. We yes. speak English. Uh, indeed, uh, indeed, in in yeah. okay, So, uh, what do you think about uh, uh, uh, the link between Jesus and um, um how oh, can I um, <coughs> between Jesus and uh, and uh, and uh, <laughs> okay. what do you think about that Jesus being the Lamb of God? What do you think about? My God, Yes, tell me, Tell us, tell us. <laughs> yes, bro. Tell us. Jesus, <laughs> Jesus uh, is good. Jesus, yes, yes. My yes, yes. yes. God is Jesus. Hey. hey. hey. My God, hey. God, hey. God is Jesus. My God is Jesus. Hey. My God is Jesus. Hey. hey. hey. hey. hey. hey. hey. hey Amen. Hey okay, Oliso, <laughs> can you uh, close this uh, this meeting now? This fresh meeting, yes. uh, this fresh show, you know, this fresh TV show, you know, because yes. fresh is uh TV show, mm -hmm. not just uh, uh, a I'm talking about. So, so <laughs> go ahead. We can say keep going. Where is Brian? In the kitchen. In the room. Brian in is the ben, the oh, yes. in the kitchen. Brian um, is so. the kitchen. C'est la célèbre phrase. I'm going to go. I'm going to On va clôturer dessus. Que le Seigneur vous bénisse. On se ouais. voit très prochainement. Guys, c'est... Ouais. Ouais. Ouais. <rire>